Salut les chevelus, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, alors comme promis depuis longtemps, on va parler de décoloration. Et donc dans cette première vidéo, on va parler d'optimisation du cheveu, parce que c'est la base d'une bonne décoloration. Mais du coup, optimiser une chevelure, à quoi ça sert et comment on fait Bon allez, suis-moi, on va parler de ça. Donc avant de commencer à vous expliquer comment on optimise une chevelure, on va peut-être déjà regarder ensemble pourquoi il faut optimiser la chevelure. Pour obtenir la meilleure décoloration possible, c'est hyper important que tu optimises ta chevelure. Pour la simple et bonne raison qu'optimiser la chevelure, c'est retirer les résidus qui pourraient entraver la bonne action des produits décolorants. C'est rendre le cheveu malléable et plus facile à travailler, donc te faire gagner du temps sur l'application. Et enfin, c'est empêcher que le produit ne sèche trop rapidement et qu'il puisse avoir une action plus longue dans le temps, ce qui t'évitera de surcharger inutilement le cheveu avec différentes couches de produits décolorants et ainsi créer moins de sensibilisation du cheveu et donc aller plus loin dans le résultat décolorant. Donc c'est pour ça que c'est très très très très très très très très important. Et je me demande si j'ai pas oublié quelques traits et en plus, le dernier avantage, c'est que en optimisant le cheveu, tu réduis la force des oxydants et donc tu réduis la sensibilisation du cheveu. Du coup, c'est quoi les résidus qu'on peut trouver sur un cheveu Très, très, très, très, très, très bonne question. Alors, il y a deux types de résidus. Alors, le premier type de résidus, c'est celui que tu retrouveras chez tout le monde, tout le monde, tout le monde. C'est les résidus de poussière, de pollution, de sébum, de transpiration. Et la deuxième famille de résidus que tu vas pouvoir retrouver sur un cheveu, elle viendra soit de l'entretien à la maison que fait ta cliente, des silicones par exemple qu'on retrouve dans les shampoings, dans les masques que peuvent utiliser ta clientèle, ou même des pigments fugaces qu'on retrouve dans les shampoings violets ou dans les produits assimilés. Mais ça peut venir aussi de l'historique technique de ta cliente que tu dois absolument connaître, comme les pigments d'une ancienne couleur, comme les pigments d'une ancienne patine, que tu devras absolument retirer, avant de décolorer. Alors, comment on les retire ces résidus sur le cheveu Alors, pour pouvoir les retirer ces résidus, il va falloir déjà que tu sois en mesure de les identifier. Et pour les identifier, il va falloir que tu saches tout, tout, tout, tout, tout sur ta cliente. Tout ce qu'elle a pu faire dans son historique technique et tout ce qu'elle utilise à la maison. L'historique technique, tu devras le connaître sur l'intégralité du cheveu. Ça veut dire que... Chaque portion d'1,5 cm de cheveux correspond à 1 mois de pouce. Donc tu vas devoir trouver le nombre de mois de pouce que correspond sa longueur pour savoir exactement ce qui a été fait sur son cheveu depuis tout ce temps. Et ensuite, tu sauras exactement à quel type de résidu tu as affaire. Et donc on va voir maintenant ce qu'il faut faire pour les retirer. Alors pour retirer le premier type de résidus, c'est très très simple. Les premiers types de résidus, je te rappelle, c'est le sébum, la transpiration, la pollution, les saletés. Enfin, c'est toutes les choses que tu vas pouvoir voir à l'œil nu. Donc, il te suffira de les retirer avec du shampoing préforme, celui qu'on utilise avant de faire des permanentes normalement. Tu en feras un si les chevaux ont été lavés récemment. Tu en feras deux si le dernier shampoing date d'environ 7 jours. Pour la deuxième famille de résidus, on va déjà la scinder en deux sous-familles. On va déjà d'une part traiter tout ce qui pourrait être silicone, gomme ou choses comme ça, parce que oui, les silicones sont remplacés dans de nombreux produits par des gommes qui font le même effet autour du cheveu. Et d'un autre côté, tout ce qui est pigment. Pour retirer les silicones du cheveu, on va faire un premier shampoing préforme comme pour la première famille de résidus, pour retirer tous les premiers résidus justement. Et on va faire un deuxième shampoing préforme dans lequel on aura mis l'équivalent d'une cuillère à café de poudre à décolorer. On va mélanger ça et on va appliquer ça sur toutes les longueurs du cheveu. Et pour retirer les pigments du cheveu, est-ce que quelqu'un a une idée de ce qu'il faut faire Un décapage Alors en gros, oui et on va voir dans le détail comment il faut faire. Même si le terme décapage aujourd'hui dans les salons de coiffure est largement proscrit, on va plutôt parler de démaquillant. Mais voilà, l'idée est là. Alors pour retirer les pigments du cheveu, qui sont dus à une ancienne coloration ou à des anciennes colorations ou à une ancienne patine ou des anciennes patines, on va déjà procéder comme précédemment. On va mettre de la poudre à décolorer dans le deuxième shampoing préforme. Ensuite, on va passer à la phase démaquillante. Et il faut savoir que le démaquillant, on le fait d'abord à l'eau. Ensuite, on le fait à l'occident en augmentant les forces au fur et à mesure des besoins. En sachant que, bien entendu, une fois qu'on arrive au-dessus de 10, il vaut mieux procéder directement à la première décoloration au 20 volume. Donc, une fois que tu as fait tout ça, tu as optimisé ta chevelure. D'une part, parce que tu l'auras débarrassée de tous les résidus qui pourraient entraver la décoloration. Deuxièmement, Puisque la chevelure est mouillée, elle sera beaucoup plus facile à travailler et ton application sera beaucoup plus rapide. Et troisièmement, parce que le fait que la chevelure soit mouillée, ça ralentira le processus d'assèchement des produits, ce qui t'évitera de surcharger inutilement le cheveu. Et enfin, parce que l'eau présente dans le cheveu réduira considérablement la force des oxydants que tu utiliseras pour décolorer et participera donc au fait de protéger le cheveu et de moins le sensibiliser. Une fois qu'on a fait tout ça, alors on fait quoi après Et Une fois que tu as optimisé le cheveu, tu vas enfin pouvoir le décolorer. Et donc on va voir dans les prochaines vidéos justement comment décolorer un cheveu en toute sécurité. Quel oxydant choisir Quelle force utiliser sur quelle partie du cheveu Combien de temps on peut le laisser poser Comment faire si ça n'a pas suffi? Comment recharger, surcharger, comment croiser? On va voir aussi les fonds de déco sur lesquels tu vas pouvoir atterrir. Et enfin, on va aussi voir les patines à réaliser derrière les différents fonds de déco pour obtenir les plus belles couleurs possibles. Et tout ça, ce sera dans les vidéos qui vont arriver semaine après semaine sur la chaîne Mister No Air Artist sur YouTube. Et j'ai encore une question. Alors, si tu as la moindre question, n'hésite pas à la poser dans les commentaires. Je me ferai un plaisir de répondre à tout les commentaires et si tu as aimé la vidéo n'hésite pas aussi à lâcher un petit pouce bleu ça aidera au référencement de la vidéo et ça m'aidera à faire connaître mon travail et dis moi dans les commentaires si ce genre de vidéo sous forme de petits films d'animation te plaît aussi pour savoir si je vais garder ce format ou si je dois m'en débarrasser parce que c'était vraiment un rêve de gosse que de créer des dessins animés et du coup euh, il va falloir être un petit peu indulgent parce que c'est mon premier film d'animation et j'espère que la qualité va s'améliorer au fur et à mesure du temps dans l'expression des personnages et tout ça enfin bref on verra ça sur le long terme Pense à t'abonner à la chaîne et à activer les notifications pour recevoir les prochaines vidéos sur la décoloration si le sujet t'intéresse. Parce que là, on va attaquer le très très très très très très gros dossier sur la décoloration. Ce premier cours sur l'optimisation du cheveu avant décoloration est terminé. Maintenant, tu sais exactement ce qu'il faut faire avant de décolorer un cheveu. Je te donne rendez-vous la semaine prochaine pour la prochaine vidéo. Je te souhaite une bonne journée. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Je te dis... A la semaine prochaine, ciao ciao Ah oui, dernière chose, juste avant de partir, j'aimerais juste que dans les commentaires, tu me dises un petit peu qui tu es, ce que tu fais, si tu quoi faire ou pas, si tu veux utiliser ce genre de choses, si tu l'utilises déjà, si tu connaissais, enfin voilà. J'aimerais justement qu'à partir de maintenant, on soit un petit peu plus interactif dans les commentaires et qu'on apprenne un petit peu plus à se connaître. Donc, euh, n'hésite pas, présente-toi, lâche-toi dans les commentaires. Laisse-moi tes liens Instagram, Facebook ou tout ce que tu as pour que j'aille jeter un œil. Enfin, voilà, j'aimerais qu'on qu apprenne un petit peu tous à se connaître, que ça devienne un petit peu plus interactif, un peu plus familial. Voilà, donc je t'embête pas plus longtemps. Merci vraiment d'avoir regardé cette vidéo. À très, très, très, très vite. Bisous. Ciao, ciao.